Arnaque crypto, comment récupérer une escroquerie en 2023 Malgré les connaissances accrues sur les crypto-monnaies, les escrocs continuent de prospérer. Au cours des 7 premiers mois de l'année 2022, les hackers et les arnaqueurs ont volé environ 1,9 milliard de dollars, soit une augmentation de 37% par rapport à la même période l'année précédente. Ce qui est intéressant cependant, c'est qu'il n'est pas si difficile de reconnaître ou du moins de soupçonner une escroquerie en faisant attention à ces signes. Mais avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo pour le référencement de la chaîne. La garantie de rendement important. Tous les marchés financiers comportent des risques y compris les plus importants et les plus réglementés comme les actions, les matières premières, etc. C'est pourquoi tous les croutiers en ligne, les gestionnaires de fonds et les fonds spéculatifs ne garantissent jamais de rendement. Par conséquent, vous devriez vous méfier fortement de tout projet de crypto qui prétend garantir les rendements pour l'investissement dans sa plateforme. Cela est particulièrement courant dans les protocoles DeFi qui se vantent parfois des rendements à trois chiffres. Toutefois, les recherches menées par les spécialistes de la cybersécurité et de la confidentialité des données ont fait état de 188 000 cas de rock Pool sur Ben Bichel et Ethereum en 2022. Demande de données personnelles Le détenteur de la clé privée d'un portefeuille a le contrôle total des crypto-monnaies associées à l'adresse. C'est pourquoi il ne faut jamais partager votre clé privée avec qui que ce soit. Quelle que soit la raison, les entreprises légitimes ne vous demanderont pas cette information. En outre, il faut faire attention au site de phishing. Il s'agit des plateformes ressemblant à des sites crypto populaires comme Binance où l'on peut vous demander d'entrer des détails sur votre portefeuille de crypto. Soyez très méfiant et vérifiez toujours l'URL de la plateforme. Au lieu de Binance.com, vous pouvez tomber sur Binance.com par exemple. Les offres gratuites Vous pouvez recevoir un email ou L'escroc promet, par exemple, des bitcoins gratuits à condition de vérifier votre identité. Une fois encore, n'oubliez pas de ne pas divulguer trop d'informations personnelles au cas où elles pourraient être utilisées pour pirater votre compte.